Je suis la sœur Esther. Je suis arrivée par une crise au mois de fin septembre, début octobre. Je ma vie à Jésus en début octobre. Je suis issue de la communauté musulmane. Mes parents sont toujours musulmans. Et euh, je suis arrivée à par hasard, entre guillemets, en faisant des recherches sur Internet. Je suis tombée sur beaucoup de témoignages qui parlaient de musulmans devenus chrétiens intéressant quand même ce qui raconte donc on va chercher et finalement un ben bonjour, jour je me retrouve dans un magasin je dis à mon fils, on va aller à Cultura et je me retrouve à acheter une Bible et euh, c'était le Nouveau Testament donc j'ai lu tout le Nouveau Testament et tout ça pour vous dire que euh, depuis que je sais lire on nous donnait des livres à apprendre euh, à lire à l'école j'allais toujours résumer parce que je n'aime pas lire et euh, j'ai lu la Bible en entier cette fois. C'est la première fois que je lis un livre en entier. Euh, donc je me suis mise à chercher une église pour m'accueillir et euh, je vous ai trouvé. Et vous m'avez accueilli et je vous en remercie. Euh, je rends toute la grâce, toute la grâce revient à Jésus. Et. Euh, moi, je suis euh, sur Saint-Brieuc depuis 2017 et j'ai commencé à travailler en 2018 à l'hôpital. J'étais aux urgences jusque fin 2019, début 2020, et en janvier 2020, on m'a mise en service de réanimation. Et euh, là, j'ai commencé à avoir peur, parce qu'il y a le coronavirus qui est arrivé, et euh, là, ça n'allait plus du tout. Donc, euh, j'ai fait ce que je pouvais faire, et... Euh Enfin, je voyais les gens mourir autour de moi dans la vie, il y avait beaucoup de, beaucoup de décès. Et euh, c'est vrai que depuis quelques années, on va dire quinzaine années maintenant, j'avais les mains qui me chauffaient de temps en temps. Et, euh, je ne me suis jamais perdue de ça, je n'ai même pas fait attention. Et quand je suis arrivée à Christ, cette euh, chaleur dans les mains s'est accentuée. Et, euh, quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que chaque fois que Jésus était ému de compassion, quand il voyait des gens qui avaient besoin de lui, il était ému de compassion, et il les déclarait les par leur foi. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer, vu que ça chauffe, il y a peut-être quelque chose qui doit se passer là. Donc j'ai commencé à imposer ma main sur mes euh, six malades, attitrés. Sur mes six malades, attitrés, j'ai commencé à imposer les mains, et, Il y avait trois personnes du coronavirus qui sont guéries. Euh, une, une tentative de suicide qui a été très loin, qui est guérie. Un monsieur dont on avait trouvé des nécroses euh, au niveau des intestins, les intestins commençaient à pourrir, c'était non fonctionnel. Le jour au lendemain, euh, plus rien, il est guéri. Il y a un garçon qui avait un accident de voiture avec un gros trauma crânien, qui était les yeux ouverts mais qui n'était plus du tout avec nous, qui a commencé à reprendre conscience et qui est guéri, qui est sorti du service. Donc euh, voilà. Donc euh, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Et comme tout parent, je prie toujours pour mes enfants et je demande que mes enfants soient bénis. Et euh, un jour, mon fils aîné est arrivé, il me dit, maman, j'ai oublié de te parler, j'étais en ville. Et un vieux monsieur est venu vers moi et il m'a demandé de l'argent pour aller à la boulangerie parce qu'il n'avait pas d'argent il m'a dit qu'il était à la retraite et qu'il lui manquait 20 ou 30 centimes pour acheter du pain il me dit j'avais 5 euros sur moi sur les 5 euros je lui ai donné 3 euros j'ai gardé, gardé 2 euros sur moi et il me dit en partant ce monsieur, vieux monsieur m'a dit sois béni et il est parti et mon deuxième fils de 10 ans qui me dit 3-4 jours plus tard Maman, j'étais en train de jouer dans le parc et il y avait un monsieur qui était assis tout seul sur le banc, il avait l'air triste. Alors je ne sais pas ce que, ce que je pouvais faire pour lui, j'ai cueilli une fleur et je lui ai donné. Le monsieur m'a demandé, est-ce que tu crois en Dieu Et euh, là, euh, je... Il a sorti une photo avec un prêtre dessus et derrière il y avait l'histoire du Sacré-Cœur de Jésus. Il a dit à mon fils, garde ça très précieusement jusqu'à ce que tu deviennes grand, garde-la très précieusement. Mon fils est venu me trouver, il m'a dit ça et j'ai tout de suite su qu'en fait le Seigneur avait béni mes enfants par rapport à ça et que c'est de la bouche de mes enfants. donc c'était le témoignage que je voulais faire aujourd'hui. Il y a eu tellement de choses que je peux pas, je peux pas tout dire. Il y a beaucoup, il y en a beaucoup, mais je rends grâce à Dieu. Je remercie vraiment le Seigneur et soyez bénis abondamment. Est-ce que tu encore acclamer pour la gloire? Alléluia, est-ce que tu peux acclamer? Sois loué, ah, ah, soit loué, ah. soit loué, sois loué Est-ce qu'on dit pour la gloire de Dieu Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire loué, de Dieu Sois loué, soit loué, soit loué Sois loué Il n'y a plus Jésus Nous en sommes Oumissaïe, Sanjolaïe, <musique> Netsolaïe, Zombo laï, daçol laï, abougine akim, humisai, sanjol laï, netzol laï, zombo laï, humisai, sanjol laï, abougine akim, humisai, sanjol laï, netzol laï, zombo yo, abougine akim, humisai, Abongina Kim, tombe la tombe la tombe la tombe la tombe la la tombe la tombe Kim,